Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Comment s'enrichir en Pinel Alors, D'abord, une petite explication sur le format de cette vidéo. Vous ne verrez pas mon visage. Le contenu est en effet relativement didactique, donc j'ai préféré donner à cette vidéo le format d'un tuto. Du coup, je filme l'écran de l'ordinateur et vous pourrez suivre, par écrit sur l'écran, ce que je vous dis en même temps de vive voix. Donc Pinel, comment s'enrichir en Pinel Vous avez entendu parler de la loi Pinel, évidemment. Vous aimeriez savoir si elle peut être une bonne chose pour vous. Et là, ça devient plus difficile. D'un côté, les promoteurs vous disent que c'est la panacée. Sur le web, ce que j'appelle les trolls de l'anti-Pinel, vous racontent absolument n'importe quoi. Du coup, vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous avez peur de vous faire avoir, peur de vous faire arnaquer, puisque les trolls vous ont dit que Pinel, c'est une arnaque. Et finalement, de perdre de l'argent, voire pire, de mettre votre ménage en difficulté. Pourtant, chaque année, des dizaines de milliers de ménages investissent en Pinel et en sortent gagnants. Pour ma part, je suis CGP, ça veut dire Conseil en gestion de patrimoine, avec le recul sur plus de 160 ménages que j'ai accompagnés avec succès dans leur projet Pinel ou basé sur des dispositifs équivalents et je ne vous parle pas des centaines d'autres ménages que j'ai accompagnés sur le même projet, qui ne sont pas allés au terme de, des dix projets, généralement par manque de, de clarté sur leurs, sur leurs objectifs, et on va voir que c'est un aspect essentiel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui peut s'enrichir avec Pinel, et comment se servir de ce dispositif pour atteindre des objectifs fondamentaux, autrement dit, je vais vous parler du bon usage de Pinel. Avant de passer à la suite, je vous invite simplement à vous abonner sur cette chaîne pour être informé de toutes les mises à jour, elles seront toujours importantes pour votre patrimoine. C'est à vous, abonnez-vous en passant la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran, la cloche d'abonnement apparaîtra et vous n'aurez plus qu'à cliquer. Commençons par le début, Pinel, c'est quoi En une phrase, c'est une forte réduction d'impôts un échange d'un engagement de louer pendant au moins 6 ans, un logement neuf, ou dans l'ancien totalement rénové, à un locataire dont ce sera la résidence principale. Deux autres précisions. D'une part, le dispositif, le dispositif PINEL plafonne les loyers auxquels on peut louer. Il plafonne également le revenu des locataires. Alors, précision sur ces précisions, qui ont, qui ont une importance euh, qu'on verra euh, évidente et qui sera confirmée par la suite. Le plafond des loyers de la loi PINEL, est en général, dans plus de la moitié des cas, plus élevé que la réalité du marché locatif. Ce qui veut dire que dans la majorité des cas, le plafond Pinel n'est pas une gêne. C'est au contraire un garde-fou pour ne pas faire des bêtises quand on met en location. En ce qui concerne le revenu des locataires, on a affaire au même genre de pseudo-plafonnement, puisque les revenus des locataires, lorsqu'on les regarde et par région et par catégorie de ménage, euh, je parle des plafonds évidemment euh, ces, pla ces plafonds euh, sont nettement au dessus de la moyenne des revenus euh, des personnes les moyennes que nous donne l'INSEE et en fait ces revenus de, de locataires euh, les, les, les locataires éligibles à la loi Pinel de par leur revenu représentent à peu près 90% de la population locative autrement dit en Pinel on peut louer à peu près à tout le monde sauf à des personnes véritablement très aisées Pinel, c'est pour qui Et vous allez, vous allez donc savoir si Pinel, ça peut être pour vous. Les deux mots importants dans, la, dans le résumé que je vous ai donné du dispositif Pinel sont réduction d'impôts et neuf. Donc c'est pour des personnes qui paient des impôts et qui veulent également, en matière d'immobilier, avoir un patrimoine dans le neuf. Pour quelles raisons peuvent-elles vouloir un patrimoine dans le neuf et bien principalement pour lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence immobilière l'obsolescence immobilière c'est le fait que en vieillissant, un bien immobilier non seulement se dégrade physiquement, mais devient dépassé par rapport aux au, au nouveaux biens qui sortent sur le marché devient dépassé du point de vue des services qu'il qu apporte et du niveau de confort qu'il apporte. Typiquement c'est au niveau des, de l'isolation thermique et phonique que les normes pendant pas mal de temps, euh, pendant quelques décennies, n'ont cessé de se durcir, ce qui a creusé un écart très important entre les biens qui sortent aujourd'hui, en tout cas depuis 2012, euh, à ce avec ce qu'on appelle la RT 2012, pour, pour définir leur performance technique, et, et notamment en termes d'isolation. Euh, L'écart n'a cessé de, de se creuser entre les biens plus anciens, qui ont quelques dizaines d'années, voire plus, et ces biens nouveaux. Par conséquent, la valeur de revente de ces biens anciens diminue à cause de ça, sans même tenir compte du phénomène d'usure. Deuxième intérêt d'investir dans le neuf, c'est qu'on a dès le départ une visibilité sur le prix de revient dans la durée. En effet, quand on achète dans le neuf, il n'y a aucun travaux à prévoir pendant 20 ans. Autrement dit, les premiers travaux qui surviendront, c'est lorsque la copropriété voudra ravaler les bâtiments Aujourd'hui, la, la qualité des enduits qui protègent les bâtiments est, est, est très performante et 20 ans est une durée euh, tranquille euh, au cours de laquelle il ne se passe rien. Le troisième élément qui est important pour choisir le neuf, c'est que le niveau élevé des prestations de confort facilite la location et permet d'utiliser le plein potentiel du loyer de marché. Et comme je vous l'ai dit, il y a quelques minutes, le plafonnement des loyers dans le cadre de la loi Pinel, dans de très nombreux cas, n'empêchera ne, ne, pas d'être au plafond réel du loyer de marché. Combien faut-il payer d'impôts pour investir en Pinel Bon, ça, c'est la question que vous, que vous vous posez certainement, qu'on me pose assez souvent. Il y a deux réponses. Il y a d'abord une réponse dire, purement juridique, purement réglementaire c'est que le dispositif ne prévoit ni seuil, ni plafond. Autrement dit, euh, si vous payez 0 0€ d'impôt, bah, vous pouvez investir à Pinel. La conséquence, est que vous n'aurez pas de réduction d'impôt. Euh, si vous payez 500 euros d'impôt, vous pourrez aussi investir en, en Pinel. La conséquence, est que la réduction d'impôt que vous aurez grâce à Pinel ne sera pas très intéressante par rapport à, à la masse de votre impôt. Donc, en pratique, Pinel s'adresse à des gens qui ont un impôt, on va dire moyen, moyen plus, donc des, des personnes qui paient... Euh, à partir de 2500 à 3000 euros d'impôts, jusqu'à 5-10 000 euros. Euh, on peut aller plus loin, mais évidemment, c'est dans cette fourchette de chiffres qu'on euh, qu est le plus à l'aise avec Pinel, en tant qu'investisseur, parce que la réduction d'impôts qu'on obtiendra sera significative par rapport à l'impôt que l'on paye, et parce que les, euh, la, la participation financière qu'il faudra faire dans de très nombreux cas quand on investit en Pinel, cette participation mensuelle, ne nous posera pas de problème compte tenu du niveau de revenus que l'on a. Donc contrairement à l'investissement dans l'ancien, du moins au début, avec Pinel, on sait tout de suite qu'il faudra ajouter un petit peu d'argent tous les mois pour équilibrer le système, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'ancien, puisque parfois dans l'ancien, en début d'opération, les toutes premières années, on va se trouver avec au contraire une génération de trésorerie autrement dit ce qu'on appelle un cash flow positif malheureusement et ça je l'explique dans des vidéos récentes cela ne dure pas ce qui fait que dans la durée eh bien on aura souvent aussi dans l'ancien en fait à rajouter tous les mois pour boucler la trésorerie de l'opération pourquoi réduire son impôt la question peut paraître étonnante voire naïve. En réalité, c'est la vraie question à laquelle le candidat à l'investissement Pinel doit répondre, parce que c'est la réponse qui lui permettra de se fabriquer, de concevoir la Pinel qui convient à son projet. Bon, on va voir tout de suite quelle est la logique de l'investissement Pinel et le rôle qu'a la réponse à cette question dans cette logique. La logique de l'investissement Pinel. Alors l'investissement Pinel se caractérise par trois ou quatre points. Le premier, c'est qu'il faut un objectif clair pour investir, mais ça c'est vrai dans tout investissement, et que cet objectif, en réalité, va toujours plus loin que la simple recherche de la réduction d'impôts. Alors, quel est l'objectif possible quand on investit en Pinel Alors, comme c'est du neuf, ce sont les objectifs, ce sont les objectifs que l'on peut souhaiter atteindre. Quand on achète dans le neuf, on vient d'en parler, et plus précisément, l'objectif c'est d'acheter dans le neuf en payant moins cher grâce à la réduction d'impôt. Parce que si on veut acheter dans le neuf, on peut acheter dans le neuf sans pinel. Sauf qu'on n'aura pas la réduction d'impôt, et du coup on aura un prix de revient qui sera moins intéressant que si on bénéficie de la réduction d'impôt. Donc quand on veut investir dans le neuf, il va de soi qu'on le fait en pinel. Le deuxième objectif, c'est lorsque l'on fait un investissement immobilier, typiquement dans le but d'avoir des revenus pour la retraite, eh c'est que dans le cas de Pinel, les, les revenus sont maîtrisés dans la durée et on peut les anticiper de manière juste, en tout cas avec peu d'incertitude, peu de variations par rapport à la réalité, dès le début. On va voir, on va voir par la suite pourquoi. Le, le troisième objectif possible, c'est de se créer un capital pour un objectif à moyen terme, un enfin besoin à moyen terme, qu'on a identifié. Alors, ce capital va évidemment se créer sous forme immobilière, puisqu'on va utiliser le potentiel de création de capital de l'investissement à crédit, qui est vivement conseillé en PINEL, comme dans toutes sortes d'investissements d'ailleurs, et également le potentiel de capital du fait qu'on récupère de l'impôt. La deuxième caractéristique, de la logique de Pinel, ou le deuxième élément de la logique de l'investissement Pinel, c'est que la réduction d'impôts que l'on obtient, encore une fois, n'est pas un objectif en soi. On peut toujours considérer, si ça nous fait plaisir, que c'est un objectif, mais c'est une erreur de stratégie de considérer que c'est un objectif. En réalité, c'est une ressource qui va aider à rembourser le prêt si on a souscrit un prêt, ce que, ce que, ce que l'on conseille en général, ou qui va simplement, dans tous les cas de figure, augmenter la performance globale de notre investissement. Et à ce propos, il faut souligner quelque chose qui va contre une soi-disant vérité qui est répétée depuis des années à propos des investissements immobiliers avec avantage fiscal, c'est que la réduction d'impôts, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Bien évidemment, les paramètres classiques, de la conception d'un bon investissement immobilier, on le retrouve aussi dans Pinel. Principalement, la question de l'objectif à définir dès le départ, principalement le fait qu'il est recommandé de financer à crédit. Certains soi-disant spécialistes de l'immobilier vont vous dire, dans le cas de Pinel, ou de tous les dispositifs avec avantage fiscal, eh bien, l'économie ou la réduction d'impôts que l'on obtient, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui compte, c'est le reste. La réalité est un peu plus nuancée que ça. Oui, le reste est important. Oui, le reste compte. Mais dans ces dispositifs, en particulier pour Pinel, l'avantage la, euh, fiscal n'est pas une cerise sur le gâteau. C'est un élément financier essentiel à l'équilibre du système. Troisième caractéristique de cette logique de l'investissement Pinel, c'est que l'investisseur, dans la plupart des cas, va devoir participer tous les mois à l'équilibre financier de l'opération. Autrement dit, tous les mois, il va devoir mettre un petit peu d'argent dans le système. Alors vous allez me dire, oui, mais si l'investisseur euh, n'investit pas en totalité à crédit qui fait un apport, bon, à un moment donné, on va arriver à un équilibre pour lequel il n'a pas besoin de rajouter de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais c'est simplement une façon de voir, de voir le sujet. Euh, parce que euh, si on investit euh, sans apport, eh bien, on va être obligé en cours de route tous les mois de mettre un peu d'argent. Si on ne veut pas en passer par là, on peut mettre un paquet d'argent dès le départ. Mais de toute façon, ça revient à mettre, à mettre de l'argent dans, dans le système. Alors, il faut dire tout de suite, euh, pour ceux qui pourraient euh, tirer argument ou, ou, ou être effrayés, par cela, que même un immobilier ancien, dans la plupart des cas de figure, tôt ou tard, on en arrive à ça. Donc, au final, avant d'investir en PINEL, il faut répondre à la question « Quelle participation suis-je décidé à mettre tous les mois Pendant combien de temps ?» Pour atteindre mon objectif, qui est, alors l'objectif, je vous le répète, c'est les objectifs classiques en investissement, finance, en investissement immobilier, eh bien, qui est, je veux me, me, créer, me constituer un patrimoine, ici ça va être un patrimoine d'Alneuf, neuf, évidemment, euh, que je vais payer moins cher grâce à la réduction d'impôt, euh, ça peut être, je veux me constituer des revenus différés, typiquement pour la retraite, ou des revenus immédiats si je finance tout ou partie avec, euh, avec euh, du cash, euh, et puis ça peut être aussi, je me constitue un capital à terme parce que je sais dès aujourd'hui que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, je vais avoir besoin de telles sommes pour les études de mes enfants parce que j'ai euh, décidé de, euh, de, de partir en voyage, parce que ceci, parce que cela. Alors on a vu la logique de Pinel, c'est bien, encore ne faut-il pas tomber dans un certain nombre d'erreurs qui sont trop souvent faites et ces erreurs en général sont faites parce que ceux qui les font sortent de la logique de Pinel. Euh, la première erreur c'est de ne pas savoir pourquoi on investit. Ça, ça va de pair avec le fait que la première la, la première des conditions pour faire de Pinel est de savoir pourquoi on investit. Ben, si on ne sait pas pourquoi on investit, euh, ça ne peut pas bien se passer. La réduction d'impôts, c'est une illusion d'objectif. C'est une réalité, mais en tant qu'objectif, c'est une illusion. Ce n'est pas, pas un objectif. Dans le système Pinel, la vocation de la réduction d'impôts, c'est clairement d'être un moyen. La deuxième erreur, c'est d'acheter pour se faire plaisir. Alors, c'est une erreur qu'on peut faire pas simplement en Pinel, mais à chaque fois qu'on fait de l'investissement immobilier. Acheter pour se faire plaisir, ça veut dire rechercher un appartement euh, qui nous plaît, comme si c'était pour habiter nous-mêmes ou au sujet duquel on se dit ben, que quand on aura fini de payer l'investissement, ben, peut-être on pourra l'utiliser pour nous-mêmes, soit pour y habiter définitivement, soit comme résidence secondaire, bref. Ça, pour parler clair, ce sont, ce sont des rêveries, euh, et ce sont des rêveries, ce sont des approches qui n'ont rien à voir avec la logique d'un investissement immobilier Pinel réussi. Euh, la, les, les conditions en ce qui concerne le, le choix du bien immobilier, c'est que ce bien réponde de manière pointue à la demande locative de son environnement. Donc vous voyez qu'on est loin de la problématique de savoir si on aimerait y habiter ou pas personnellement. Autre erreur fréquente au stade de la conception de l'opération et qui en général fait capoter l'opération. Si, si capoter l'opération, ça veut dire que les, les candidats à l'investissement finissent tout simplement par abandonner leur, leur projet. Euh, cette erreur, c'est d'acheter à la fois euh, le, un, un type de logement et dans un endroit qui euh, est censé satisfaire un jour les besoins de logement donnés nos enfants dans le cadre de ses futures études. Alors j'écris que c'est un besoin fantasmé. Parce qu'objectivement, il a peu de chances de se réaliser. D'abord parce que quand on fait ce raisonnement avec quelques années, années d'anticipation, euh, comment ça n'a aucun sens de, de faire ce genre de raisonnement, euh, on ne peut absolument pas être certain, premièrement, que l'enfant en question fera des études supérieures. Euh, euh, deuxièmement, on ne peut pas être certain du choix de la filière vers laquelle il s'orientera réellement, quels que soient ses désirs ratés à l'heure actuelle et puis on peut encore moins être certain euh, de euh, la, la situation géographique de l'université ou de, de l'école dans laquelle il ira. Donc, en, en achetant un logement, peu importe ce que ce soit dans le cadre de la, de la loi Pinel, ou en dehors du cadre de la loi Pinel, uniquement, euh, enfin, en tout cas dans le but principal d'apporter une solution à ce genre de fausses problématiques, eh bien on, fait, on fait fausse route et euh, on ne on ne pourra pas faire du tout un investissement locatif qui tient la route et donc un investissement Pinel qui tient la route. Autre erreur euh, commise souvent et là encore c'est par une, par une méconnaissance euh, du, de l'esprit du dispositif Pinel, euh, c'est de mettre en location avec des plafonds de avec des plafonds de loyer, enfin avec des loyers qui sont les plafonds prévus dans Pinel. Pourquoi cette erreur est faite C'est parce que beaucoup d'investisseurs n'ont pas compris que le but de la loi Pinel, ce n'est pas de casser les, les prix, le niveau des loyers, c'est juste d'empêcher des abus sur les loyers. Autrement dit, les, pla les plafonds, en général, sont à peu près au niveau du, du, des marchés, sauf dans les grandes villes, où, justement, il y a quand même euh, euh, une surchauffe sur, le, sur les demandes locatives qui entraînent une, des niveaux excessifs de, de, de loyers en dehors de ces grandes villes, les plafonds correspondent à la réalité du marché locatif et bien souvent sont même au-dessus du marché locatif donc quand on loue en prenant comme référence de prix le plafond Pinel de la zone dans laquelle on se trouve si on n'est pas dans une grande ville on a de très ce n'est si pas dans une très grande ville on a de très fortes chances de présenter des loyers qui sont excessifs alors, c'est constitutif, mais quand on connaît la, la finalité de la loi Pinel, c'est parfaitement logique. Alors maintenant, la question qui tue, qui est la suivante. Pinel est-il vraiment plus rentable ou moins rentable que l'ancien Ce que j'appelle les trolls de l'anti-Pinel, qui sont souvent d'ailleurs des, des personnes qui, qui défendent des, des positions en ce qui concerne, L'ancien, tout simplement parce qu'elles ont un intérêt personnel. Euh, alors on peut avoir un intérêt personnel et dire des choses justes, mais en l'occurrence, souvent ces, ces personnes quand elles parlent de Pinel disent des choses fausses et notamment euh, vous expliquent que c'est pas rentable, euh, que c'est une arnaque parce que c'est pas rentable. En réalité, euh, leur, leur démonstration est basée sur des affirmations qui sont fausses, donc euh, déjà ça, ça part mal. Nous, on, nous on, va rester, on va rester sur des choses qui sont réelles et on va raisonner à partir des réalités. Alors, à l'achat, Pinel coûte effectivement plus cher que l'ancien puisque c'est du neuf et qu'il y a une différence de prix importante entre le neuf et l'ancien. Et cette différence de prix, ne serait-ce que pour la question d'obsolescence immobilière, est tout à fait justifiée. Il faut ajouter à cela, pour rétablir la... la, la tous les éléments de l'analyse pour faire une, une analyse comparative avec la totalité de la réalité que dans l'ancien si on veut mettre le logement à un niveau qui le rende comparable au neuf en agrément et également en longévité il va falloir ajouter d'importants travaux au prix d'achat et du coup on va se trouver avec un prix de revient qui va s'approcher des prix dans le neuf et même et même qui parfois le, le rejoindra voire voire le dépassera alors pourquoi faire des travaux pour mettre euh, le logement ancien à un niveau comparable au neuf ben C'est tout simplement pour le louer, euh, pour ne pas être handicapé, handicapé par la concurrence du neuf quand il faut le louer, parce que les locataires à loyer à peu près égal préfèrent clairement euh, être logés dans du neuf qu'être logés dans l'ancien. Donc si on veut louer dans l'ancien, il, il faut présenter des, des prestations qui se rapprochent du neuf, également par rapport à la longévité. Parce qu'un euh, appartement euh, qui n'a pas été euh, régulièrement remis à neuf est un appartement qui va se dégrader. Euh, donc ces travaux sont incontournables. Si on ne les fait pas, on le paiera plus tard par des travaux beaucoup plus lourds. Voilà, voilà comment il faut faire la comparaison. Et à partir de là, on s'aperçoit que la question de la différence de prix n'est plus aussi évidente que cela en faveur de l'ancien. Deuxième terme de la comparaison, c'est que l'investisseur Pinel est aidé par une forte réduction fiscale. Je vous ai déjà expliqué que c'est essentiel. En Pinel, les, la réduction d'impôts, c'est pour financer l'opération. De son côté, l'investisseur classique, lui, n'a aucune aide. Troisième élément de, du raisonnement, c'est que ben, pour comparer les deux, il faut tenir compte de toutes les dépenses et de toutes les recettes que l'on a dans chacun des cas. Pour ça, il existe un indicateur global qui s'appelle le taux de rendement interne. On appelle couramment ça le TRI. Cet indicateur sur lequel je reviendrai dans d'autres dans, dans vidéos pour vous expliquer quelle est l'analyse. Quelle est Mais aujourd'hui, retenez simplement que le, le but du TRI, et il remplit parfaitement son rôle, c'est de pouvoir comparer des investissements de différentes sortes, de différentes natures entre eux, y compris des, de, des investissements de nature différente entre eux, euh, en tenant compte euh, à la fois de la durée, euh, à la fois du, du mode de financement, qui peut être euh, un achat sans prêt ou un achat avec prêt, etc., et euh, en tenant compte également du fait que pendant un certain temps... Euh, pour tel, tel investissement ou tel investissement, il faudra tous les mois ajouter de l'argent ou pas en ajouter, etc. Donc cet, cet, cet indicateur permet de faire une comparaison absolument juste de ce que génère un investissement par rapport à un autre et quelle est la performance d'un investissement par rapport à un autre. Alors ce qui surprend parfois, en tout cas ce qui surprend quand on n'est pas familiarisé avec les questions tenant à, à l'analyse la, des rentabilités des opérations immobilières, c'est que cet indicateur, le TRI, montre que les opérations faites dans le cadre de la loi Pinel sont souvent plus rentables dans la durée que celles faites en dehors de la loi Pinel, typiquement, typiquement dans, dans l'ancien. Autre élément important, c'est que on anticipe mieux dès le départ ce que sera la rentabilité finale, Autrement dit, le TRI que l'on peut calculer dès le départ quand on fait un investissement PINEL, grosso modo, sera juste. Alors que le TRI que l'on va calculer lorsque l'on fait un investissement dans l'ancien dépendra en réalité beaucoup du fait que les travaux que l'on a prévus au, dé au début, hein, qu'on a prévu qui surviendraient y, au bout de X années au début, euh, ben, seront les seuls, qui n'y aura pas de travaux supplémentaires qu'on n'a pas anticipés. Ce qui, évidemment, ne se produit pas dans le neuf. En résumé, l'investissement Pinel, Pinel est un placement à haut taux de rendement interne. Alors, je vous dis pourquoi il est haut. Tout simplement, c'est parce que, euh, classiquement, une enfin, habituellement, une opération faite dans le cadre de la loi Pinel, euh, pour autant qu'on soit dans, dans des environnements où, où on ait des rendements locatifs dans le neuf euh, qui soient qui soit corrects, et euh, eh bien cette opération génère un taux de rendement interne à deux chiffres on a souvent du 10% voire plus quand on n'a pas 10% on a rarement moins de 8% et ce taux de rendement interne est supérieur à la plupart de celui de, des autres placements l'assurance vie c'est évident, la bourse également parce que pour avoir du, du 10% de rendement euh, en bourse chaque année sur des durées longues euh, c'est extrêmement difficile et également supérieur à ce qu'on peut avoir dans l'immobilier ancien. Euh, parce que dans l'immobilier ancien, souvent, ça commence très bien. Et euh, du fait que c'est l'ancien, on est amené progressivement à faire face à des travaux qu'on a souvent, très souvent, du mal à anticiper. Et, et donc, euh, bah, tout, tout se dégrade. Voilà. Alors, merci de me dire ce que vous en pensez. Euh, je suis certain que pour beaucoup d'entre vous, euh, ce qui ressort de cette vidéo et surprenant. N'hésitez pas, si certaines choses ne paraissent pas claires dans, dans mes explications, à mettre des points sur le J et à me le demander. Euh, si vous êtes en désaccord, eh dites-moi pourquoi, euh, à ce moment-là je vous répondrai personnellement. Euh, le but des vidéos, c'est aussi d'avoir un échange qui fait avancer les choses. En conclusion, et on rejoint un peu les prérequis du début pour savoir qui est concerné par l'investissement Pinel, si vous avez une capacité d'épargne stable et des objectifs patrimoniaux clairs, dans beaucoup de cas, confère l'histoire du taux de rendement interne, Pinel sera l'outil le plus puissant pour les atteindre, ou un des tout premiers outils pour les atteindre. Pinel permet de réduire son impôt, ça c'est sûr, mais à la fin, ça sert à réaliser un objectif de vie. Bien, merci de m'avoir accordé de, de votre temps pour euh, voir cette vidéo. Si elle vous paraît utile, bien sûr, Likez-la en cliquant sur, sur le pouce vers le haut. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours cliquer sur le pouce vers le bas. Ça fait partie du jeu. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à la commander. C'est très important. Et puis, ben, abonnez-vous à partir du lien qui est sous la vidéo ou à partir de celui que vous obtiendrez en passant la souris sur l'icône sur vert et bleu en bas à droite. Euh, ça, vous, ça vous permettra d'être tenu à jour des, des nouvelles vidéos et donc de bénéficier d'informations patrimoniales qui seront toutes utiles pour vous. Et je vous dis à très bientôt.